Bien, bonjour, euh, chers lecteurs de Visionary Marketing. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet euh, qui est bizarrement peu couvert. C'est la publicité mobile. Alors, euh, tout le monde parle de, du mobile. Ça, le mobile, il est partout, le monde utilise le mobile, ok. Mais combien ça pèse, la publicité mobile Est-ce que vous savez, par exemple, que ça représente déjà beaucoup plus que la publicité TV. Alors en France, c'est à peu près la même chose, un petit peu plus. Mais aux états unis c'est déjà presque le double. Euh, alors aujourd'hui, on va parler d'un article qu'on a écrit euh, euh, avec notre partenaire euh, Écran mobile pour le compte de MobSuccess euh, qui nous permet de, de comprendre un peu mieux comment fonctionne ce marché, notamment à l'aune de ce qu'on appelle le, le drive to store, c'est-à-dire l'utilisation de la publicité mobile pour amener euh, les consommateurs euh, dans les magasins. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de majeur. Pourquoi Vous avez probablement entendu, euh, les prospectus papier vont s'arrêter pour des raisons écologiques, euh, principalement. Mais aussi euh, parce qu'il y a des utilisateurs, des consommateurs qui décident de ne pas recevoir de pub. Alors, dans le passé, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ils mettaient des stickers Stop Pub sur leur boîte aux lettres. Je dirais comme ça, à vue de nez, c'est à peu près 30%. Il faudra que je me renseigne pour voir les chiffres exacts. Enfin, c'est ce que je vois à peu près autour de moi. En sachant que dans la région parisienne, c'est un peu particulier, puisque là, les, les prospectus sont beaucoup moins euh, utilisés et sont surtout filtrés par, euh, par les gardiens. Donc euh, euh, le prospectus va s'arrêter aussi parce que euh, il y a des euh, comment dire des opérations en ce moment euh, des, euh, des tests qui sont menés avec euh, une opération qu'ils appellent WIPUB, c'est-à-dire en fait l'inverse du stop pub, c'est-à-dire que on va passer de l'opt out stop pub à l'opt in. Oui, pub. C'est marrant parce que finalement, on s'aperçoit que quelque part, c'est euh, le digital euh, qui crée l'innovation et qui renvoie euh, le, euh, comment dire, le système euh, vers le offline. Euh, alors donc, je vous l'ai dit, euh, le mobile, c'est déjà le roi de la pub digitale. Si on regarde déjà en 2020, alors il y a eu un petit, coup de demi, un petit coup de mou en 2020 à cause du Covid, bah forcément il y avait moins besoin d'envoyer les gens dans les magasins euh, avec leur mobile, puisqu'ils étaient moins mobiles. Du coup, ils restaient euh, plus près de chez eux. Et donc, du coup, il y a, le, le marché en, en 2020 a pris un petit coup de mou. Mais bon, euh, ça s'est vite repris. Et là, déjà, même en 2020, comme vous le voyez aux États-Unis, donc ça, c'est la source en haut à gauche, c'est e e-marketer, c'est 113 milliards de dollars contre... 70 milliards à peu près, hein, 69,5 pour la TV, 14 milliards seulement pour la radio. Donc ça, c'est les chiffres américains. Regardez en dessous le print, et moins, déjà après de moins de 13 milliards. Euh, la publicité, euh, euh, notamment dans les annuaires, tombait à moins de 0,99. Enfin 0 c'est moins de 1 milliard. Une chose qui m'a frappé, d'ailleurs, c'est les, les montants qui ne sont finalement pas si élevés que ça dans l'ensemble. Hein. c'est des marchés qui ne sont pas euh, si gigantesques que ça, surtout quand on compare au marché euh, B2B. Alors, euh, donc cette publicité mobile est reine euh, et elle représente déjà une proportion non négligeable de l'ensemble de la publicité digitale, puisque en France c'est déjà 60%. Donc ça, c'est les chiffres qui sont en haut à droite avec l'observatoire de l'IPUB. Ce sont des chiffres qui sont donnés par écran mobile euh, sur leur site. Bon, alors ça c'est euh, la photographie du jour, mais ce qui est intéressant et euh, principalement euh, c'est euh, le travail qu'on a mené avec euh, Thomas Fago euh, de MobSuccess. Success. Euh, c'est euh, justement un petit exercice euh, prospectif. Euh, parce que, comme je viens de l'expliquer, le, le paysage va changer. Et comme ce paysage va changer, eh bien, le mobile va prendre de plus en plus d'importance. Mais la question, c'est combien Et ce que nous dit Thomas, euh, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, ce, la publicité digitale hein, dans son ensemble, hein, c'est entre 5 et 20%. 20% pour les, plus, les annonceurs les plus avancés. Entre 5 et 20%. Euh, de, du budget publicitaire ce qui, ce qui paraît d'ailleurs encore relativement faible euh, vu, euh, au vu de, de la balance du marché, hein, ça devrait être beaucoup plus que ça et le mobile ben, c'est à peu près euh, 60% de, ce, de ces 5 euh, à 20% donc si on prend le chiffre le plus élevé ça fait à peu près euh, 12% euh, et puis 4 fois moins euh, donc euh, entre 3 et euh, donc 12 pour la publicité mobile pour les annonceurs les plus les plus avancés, 12 Donc on en est loin, on est loin des débuts de la publicité mobile, vous supposez vous vous souvenez, il y a à peu près 10 ans, la publicité digitale dans son ensemble, dans son ensemble représentait 10 des budgets euh, marketing et on trouvait déjà ça très très bien. Aujourd'hui, vous voyez que rien que le mobile permet pour les annonceurs les plus avancés, encore une fois, d'atteindre ces chiffres-là. Voilà. Alors, si vous allez sur Visionary Marketing, ce dont je ne doute pas, vous avez un article qui est disponible à cette adresse, vise slash pubmob en majuscule. J'ai tout mis en majuscule pour ça plus simple. vise slash pubmob. Et donc, cet article vous donnera les tuyaux de Thomas Fago pour bien réussir votre stratégie Drive to Store sur vos euh, publicités mobiles pour pouvoir amener un maximum de gens dans vos magasins. Voilà comment ça se passe maintenant. C'est le mobile, c'est le roi de la publicité digitale et peut-être même, on pourrait dire, de la publicité tout court. Hein. Je rappelle le chiffre du jour quand même. 113 milliards de dollars en 2020. Aux États-Unis, pour le mobile, un peu plus de 3,5 milliards en France sur 6 milliards. Donc, c'est des marchés qui sont beaucoup plus faibles, bien entendu, chez nous, mais qui sont donc en forte croissance. Et comme le dit Thomas, on peut s'attendre avec cette nouvelle configuration autour du... Euh, du, du prospectus qui va disparaître ou se numériser plus exactement et puis euh, de, du Wipub, et eh bien on peut s'attendre à un transfert des budgets du offline vers le online et principalement sur le mobile et ce que nous dit Thomas c'est que on peut estimer euh, des euh, multiplications de budget qui pourraient aller jusque x5 fois x10 fois, euh, même euh, c'est non négligeable donc imaginez un monde euh, bientôt euh, où la publicité mobile euh, sera prédominant. Voilà. Et puis, on pourra euh, ensuite passer un petit peu plus de temps sur d'autres articles qui ont, donneront un, quelques nuances quand même par rapport à ce marché euh, de la publicité mobile qui n'est pas sans euh, quelques challenges, on va dire, euh, notamment euh, les challenges qui sont posés euh, par euh, les équipementiers et les fabricants, euh, notamment euh, Apple et Android. D'ailleurs, on en parle un peu avec Thomas dans ce billet. Voilà, ismktg.info slash pubmob, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end.